Allez, cadichon, ne traîne pas. Ouais, mais bon, c'est pas le qui porte, hein. Ah, ces publicités romaines nous envahissent de plus en plus. Allez, à sa en route. Ouais, mais on peut pas faire une petite pause, là, non Ah Ah Mais arrête-toi, sale bête Melchior Attends Attendez, les frères Ah Arrête ces chameaux sont incontrôlables. En plus, on est perdu, Balthazar. Je t'avais bien dit qu'il fallait prendre là-bas, à gauche, après le iceberg. Mais non, nous ne sommes pas perdus. Arrête de fabuler. C'était pas le joint de culasse, c'était pas la courroie de distribution, c'était un pet dans le carburateur. T'aurais dû me voir là, bloqué aux perges de Saint-Arnoux, les agneaux là qui buglaient à l'arrière. Bref, bah, bah, j'étais marrant, quoi. Il hey, le chaste pour vous Tenez, bonjour Ah, c'est Romain, le recensement. Il s'imagine vraiment qu'on a que ça à faire. hein Il ne voit pas l'impact économique pour les petits artisans. Allez, Joseph, ça va aller. En plus, ça fait longtemps que t'as besoin de vacances. C'est un très long voyage, Marie. Il vaut peut-être mieux que j'y aille seul. Mais non, partons quand il faudra. Avec Cadichon, ça ira, tu verras. Ah non, je repars pas moi. j'en ai plein le dos. Mais Cadichon, qu'est-ce qui te prend Mais qui va ramasser tout ça Oups, je crois que j'ai fait une connerie là. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait cette fois <rire> Le piège à loup. Ah ben non, on le fait à chaque fois. C'est vrai, mais c'est une valeur sûre. Et voilà, nous sommes encore perdus et c'est pas ta faute, Balthazar. Quoi c'est ma faute C'est toi qu'on suit depuis le début. Avec toi c'est toujours pareil. Allez les frères, restez zen. Y'a un type là-bas, on a qu'à lui demander. Bonjour mesdames et messieurs, bon voyage avec la musique. Sometimes I treat about reality. Bonjour monsieur. Oui bonjour monsieur, bon voyage avec la musique. Excusez-nous de vous importuner. Nous sommes des rois à la recherche d'une étoile Pardon, et... Balthazar, mais nous sommes des mages à la poursuite d'une étoile et nous sommes perdus. Pourriez-vous nous indiquer notre chemin, s'il vous plaît Eh, hey, frère, je vois que t'aimes la bonne musique. Écoute ce son. Vous m'avez l'air bien sympathique. Je vous accompagne. Oui ouais. Ah là là, ces romains sont bien durs. Il demande trois sesterces pour le péage. Je n'ai pas assez de monnaie. Excusez-moi, monsieur. Euh, Pourriez-vous nous dépanner d'un sesterce ou deux Ma femme est enceinte et nous allons nous faire recenser. Mais pas de problème, Sylvie. Prenez-en deux. On ne sait jamais. Ah, merci beaucoup, monsieur. Dieu vous le rendra. Euh, salut, toi. Euh, où vas-tu, Hihihi. Euh, <rire> Cadichon Eh, Cadichon Hein Allez, allez, passez. Alte là, c'est trois ça. Bien, euh, nos chemins se séparent ici. Merci encore et bon retour en Égypte. Merci à vous. Et si vous passez un jour par l'Égypte, venez me voir. Oh, il faut déjà se séparer. Oh, J'espère qu'on pourra se revoir bientôt. hein Cadichon <rire> Cadichon Eh C'est parfait les gars, il a plus qu'à se cacher et les attendre. Mais qu'est-ce qu'il a Cadichon Depuis qu'on a passé le péage, il n'avance plus. Oh, J'espère que je vais bientôt revoir ma belle. Hein oh, et puis qu'il enlève sa carotte lui, hein. ça n'a jamais fait avancer un âne. Regarde Joseph, une déviation. Et voilà, il manquait plus que ça. On va en profiter pour faire une bonne pause déjeuner. Regardez, les voilà. Allez Cadichon, voici pour toi une bonne botte d'avoine et un jambon. Chouette, un jambon. <rire> moi aussi j'aime bien le jambon. Mon <rire> bah, jambon, mais on m'a volé mon jambon. Cadichon, mais où vas-tu C'est de l'autre côté. Attends un peu que je t'attrape. Allons-y, Joseph, rattrapons-le. Reviens, sale voleur, ramène oh, mon jambon. Cadichon, reviens. Ah, oh, quelle âme batté. Il a tout fait foirer. Oh, j'en peux plus. Oh, il court plus vite que moi. Oh, bah tant pis pour le jambon. Enfin, Cadichon, ça va pas de partir si loin comme ça. À cause de toi, on est perdu maintenant, c'est malin. Attends, Joseph. Regarde le panneau, il nous a fait prendre un raccourci. Cadichon, euh, reviens, autant pour moi, nous sommes quand même sur le bon chemin. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, euh, il faudrait savoir avec vous, hein. Ah, mais ce n'est certainement pas un âne qui va nous arrêter. Retournons voir Hérode, lui saura comment en finir. Merci d'avoir suivi nos aventures, hein.